Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'Empereur Émir et, et ses Légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du Gouffre Vos rois ont failli et maintenant, vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre lors d'un cataclysme que les Érudits appellent « la Conjonction des Sphères ». Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée « Magie ». Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cet arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les villes vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur rencontre Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leurs corps déformés par des rituels impies. Envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne Brisé par la guerre les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes nous unirons, nous, dans la chaleur du feu éternel. Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris.